Good morning, allez de de Ben Si vous souhaitez aussi minutes éternelles. Nous étions Isur olam. ad Rabbi Shimon Matir est un miyad je m'arrête pour le moment, on explique déjà de quoi on parle, parce que ça une un peu longue. Amoni ou Moavi maintenant on va s'intéresser, dans tout ce chapitre d'ailleurs, on s'intéresse à toutes les personnes avec lesquelles on n'a pas le droit de se marier. Il y a un interdit, il y a un interdit de lave. On a évoqué jusqu'à maintenant l'histoire du Arel, euh, du Ptua Dakar, plutôt, euh, excusez-moi, plutôt, le, le, le, on avait évoqué jusqu'à maintenant le, le Ptsuadaka, Dakar, Dakar c'est celui au coup de celui qui s'est fait castrer, il n'a plus le droit de se marier. Et maintenant, on va découvrir plusieurs cas encore. Il y a Amoni ou Moavi. Amon, le peuple, quelqu'un qui vient du peuple de Amon ou de Moav. Asurim, ils sont interdits de se marier. Lo yavo Amoni, Bikhal Hashem. yavo Moavi, Bikhal Hashem. Ils sont interdits de se marier. Ve isur olam. Et ils ont et leur interdit est un interdit éternel. Soit, il faut bien comprendre, dans tous ceux qui n'ont pas le droit de se de rentrer, il y a marqué, dans, littéralement dans les mots du, de, de la Torah, il y a marqué que le yavo Bikha, l'Hachem, il ne rentrera pas dans le peuple d'Israël, dans le peuple d'Hachem. Ils ont le droit de se convertir. Ils n'ont pas le droit ensuite, quand ils se convertissent, ils peuvent se convertir, une fois qu'ils se convertissent, ils n'ont pas le droit de se marier avec une bâtisraël ou D'accord Mais par contre, ils ont le droit de se marier avec une guillorette. Ils peuvent se marier entre eux. D'accord maintenant, la Mishnah me dit, bah, tu sais que maintenant, lorsqu'il y a un Amoni qui va se marier, qui va se convertir, et il, il n'a pas le droit de se marier avec une bâti il va se marier avec une Son fils qui va naître, il va il leur le se marier avec une Guillorette de nouveau. Mais il n'aura pas le droit de se marier avec une bat la Mishnah elle vient de elle l'enseigne, il souran, Isour, l'âme leur interdit, l'interdit éternel, c'est-à-dire que même après 10 générations, 15 générations, il reste une Mishpacha de Amoni ou de Moavi qui n'a pas le droit de se marier avec une bat par contre, Avalnik voté votehen moutarot, miyad, leurs femmes, les femmes qui viennent de Moab, elles ont le droit, elles, de se converser de se marier. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire avec Ruth, qui était une Moavia, et l'histoire avec Naama Ammonite, la femme de Shlomo Amelech, les... qui était aussi une, une Amon cette fois-ci. Parce que la Torah a insisté que, dans l'interdit de se marier avec eux, la Torah a précisé la raison. Parce que, Asher quand vous êtes sortis d'Égypte, vous avez demandé à passer par Amon et Moab, ils ne vous ont pas laissé passer. Au lieu de vous accueillir, au lieu de vous aider à rentrer dans le, à passer par chez eux, en vous donnant à manger, vous êtes fatigué du chemin, comme ça vous pourrez rentrer vite en Israël, ils, vous ont fait, ils sont sortis pour vous, vous faire la guerre même, vous vous avez contourné, mais donc vous ne pourrez pas vous, vous marier avec eux, on les a bannis. Cependant, la Torah explique, la Gemara explique, que, ça aurait été une discussion, on verra ensuite, mais pour le moment je l'introduis tout de suite, que ceux qui ceux qui auraient dû sortir vous, vous à votre rencontre, c'est que les hommes, les femmes, elles n'ont pas à sortir pour aller accueillir des étrangers. La femme elle reste dans la Maison de Tsunois. Mais je dis dire quoi la Celui qui aurait dû sortir et qui n'est pas sorti, alors lui, la elle a puni, c'est de là qu'on était de rech au ou moavi et pas amoni vélo velo amonite vélo velo Moavit. C'est pour ça qu'on a une route à Moavi, elle avait le droit de se marier avec Boaz, c'est comme ça qu'elle a donné naissance à David Amalekh, sinon David Amalekh aurait été un interdit de se marier avec le euh, Israël, d'accord Ça c'était donc pour Amon ou Moab. Maintenant on a encore d'autres cas qui s'appellent Mitzri va Adomi, En Amasurim Ela Dorot. Le Mitzri c'est le peuple qui vient d'Egypte, de l'Egypte antique. Même, tout ça, ça s'est perdu aujourd'hui, on ne sait pas ce qui l'Egypte, c'est qui le Adomi, tout ça et tout a été mélangé depuis que s'en arrive. Mais en tout cas, initialement, Mitzri, c'est qu quelqu'un qui vient de l'Égypte de, de l'époque de, de, de, de Paro, va à Domi, aussi qui vient de, du peuple de Édom, qui, alors dans ce cas-là, Enamasuri, cha dorot ils ne sont interdits que durant trois générations, c'est-à-dire ceux qui sont convertis, le fils qui va naître, le petit-fils qui va naître, et Echad, Srarim, même les hommes comme les filles, les femmes. Tout le monde est interdit jusqu'à trois générations, mais la quatrième génération devient permise. D'accord Donc on a dit, ça c'est pour Mitzri et Domi. Vous avez bien compris Donc regardez, il y a Amon ou Moav, c'est tout le temps, éternellement, mais que les hommes et pas les femmes. Et Mitzri et Edom, c'est les hommes et les femmes, mais que durant trois générations, la quatrième génération devient permise. Une fois qu'ils sont convertis, à la quatrième génération des, des convertis qui ont se marié entre eux qu'ils sont convertis et tout ça, la quatrième génération, elle deviendra permise. Sur ça, on a hein, Rabbi Shimon, Matir Rabbi Shimon, il va nous dire Non, oh, pour l'histoire du Misraël et Domi, les femmes, elles sont permises tout de suite aussi. Et Rabbi Shimon nous déduit maintenant sa logique. Ama Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, il a dit Kalvachomer advarim. Je le déduis par raisonnement, par a fortiori. Uma harim, isur olam, tiré Dans le cas que je constate que lorsque la Torah. Elle a interdit les mâles, les hommes, pour l'éternité. Malgré tout, la Torah l'a permis, les, feux, les femmes, Donc, lors, dans, dans un endroit où la Torah, l'a dit que les garçons sont interdits que durant trois miyad, n'est-ce pas la plus forte raison qu'on va permettre les femmes depuis tout de pute suite C'est-à-dire, il nous compare en fait les deux, car il y a Amon-Muav et Edom, et Misri et Edomi. Il nous dit, regarde, Amon ou tu t'es très marmire. Tu dis jusqu'à 10, 10 générations. 10 générations, tu interdis Amon ou Moab. Et tu dis que les hommes et pas les femmes. Eh ben écoute, déduit par raisonnement, par forciori dans ce cas-là. Amon ou Moab, je suis très marmire et malgré tout, je permets les femmes. Mitri hommes que je suis moins marmire que je permets à partir de la 4 génération. N'est-ce pas plus forte chose que je vais permettre les femmes et interdire que les hommes C'est le raisonnement de Rabbi et sur ça, Khachamim lui rétorque, ils lui ont rétorqué. nekabel, vim Si c'est une transmission que tu détiens dans tes mains, de dire que mitri et domi, on les permet après quatre générations, et les femmes elles sont permises tout de suite, nekabel, j'accepte, tu me dis que tu, tu me dis que as ton ravi, tu transmis jusqu'à Moshe Rabbeinu, on ne va pas discuter, mais par contre, vim mais si c'est par déduction, par raisonnement, par a fortiori, eh bien, je ne sais pas, il y a il y de quoi répondre. Ce n'est pas, un pas une déduction par rapport sur logique. Pourquoi Parce que d'ailleurs, comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que Amon ou Moav", quand on permet les femmes, c'est pas parce qu'une femme, on ne va pas l'interdire. C'est spécifique par rapport à la raison pour laquelle la Torah a explicité l'interdit. À ou Moav", alors il n'y avait pas lieu d'interdire les femmes. Mais Edom et Mitriv et Edom, la Torah ne nous a pas donné de raison particulière pourquoi ils sont interdits, eux. La Torah nous a dit. Donc, donc là, cette fois-ci, tu ne pourras plus déduire qu'une permission pour les femmes. Lorsqu'il y a une raison, pourquoi les femmes, je ne les punis pas, pourquoi les femmes, je ne les exclue pas, alors je ne les, les permets pas. Alors il y a une raison, mais lorsque la Torah n'a pas donné de raison, alors il faudra les interdire. D'accord C'est pas juste ce que vous dites, parce que ce n'est pas comme ça, mais, comme ça, mais comme ça je vous en sachez que j'ai une transmission comme ça. En réalité, je nous dit cette fois-ci que il y a effectivement une transmission comme ça. Nous pour l'Alarant, on ne va pas retenir cet avis. On ne retient pas cet avis. On pense que Vitri et Domi sont interdits les hommes comme les femmes pendant trois générations. Ok On continue avec le dernier cas. La Mishnah Onetinin Echad Echad Avec maintenant une nouvelle famille problématique, ce sont les Mamzirin, les bâtards, ceux qui sont nés d'une union interdite. Comme on a longuement évoqué comment se en mamzer avec une relation avec une femme qu'on ne, qu ne pouvait pas avoir de kidushin, en l'occurrence ça peut être une femme mariée, ça peut être avec une proche-parent qui n'a pas de kidouchine parce que c'est sa soeur, c'est sa mère, c'est sa fille, c'est ce que vous voulez, et ça c'est les mamzerim. Quand il y a un mamzer qui naît, il reste mamzer pour l'éternité, c'est-à-dire que même s'il va se marier avec une bâtisse de manière internette, son fils sera un, il aura un statut de mamzer, et ainsi de suite, jusqu'à même 10 générations, 20 générations, si ça peut arriver. L'agmara nous assure que les mamzerim, qui ne qui sont pas déclarés, ils sont en cachette, ils finissent par mourir jusqu'à euh, deux ou trois générations, la a le dit comme ça, dans les à Mot, a à une, une tête à bête ou a une tête à motbet. bête. là -bas, ça à qui me dit, c'est sûr qu'Hachem il, il, il les supprimé du monde. Mais, euh, mais concrètement, supposons qu'ils sont restés, euh, ça peut arriver, l'Agnan a ouais, proposé des solutions, pourquoi des fois, bon, si on s'en réputait pour être même Zérim, ben, c'est un, un défaut qui va ne qui va jamais les quitter. Jusqu'à même plusieurs générations, il va avoir un statut de mamzer. D'accord Ils sont interdits, et des ils Ça, c'est pour le mamzer. Et Echad Sarim, Echad qu'il s'agisse des garçons comme des filles, même une fille mamzer, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Elle est interdite. Ça, je vous ai expliqué c'est quoi le mamzer, mais je ne vous ai pas dit c'est quoi le Natin. Natin en réalité, c'est un peuple. C'est un des sept peuples d'Israël. qui sont les Givonim qui sont venus à l'époque de Yehoshua. Ils sont venus à l'époque de Moshé Rabbeinu pour se convertir. Après, ils sont venus à l'époque de Yehoshua, ils, ont fait, ils ont fait une entourloupe. Ils se sont fait passer pour en fait un, un des peuples qui venaient de très loin. En réalité, ils étaient juste à côté, c'était les Givonim. Et on les a, et ensuite, et on les a, on a décrété qu'ils allaient être, on va, les, on va leur donner un poste très rabaissant, comme ça ils vont rester un petit peu les esclaves d'Israël, en fait, un peu. Ça, ils vont être les Chové Tzim et Shoave Maim. C'est ceux qui vont couper le bois, et qui vont abattre les bois, les bûcherons, et les, les puiseurs d'eau. Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'à l'époque de David et il une histoire très triste. À l'époque de Shaoul, on va pas rentrer dans le c'est trop long à raconter, quoi. Regardez, donc, d'afpé si je me trompe pas, il y a vraiment mot Une longue histoire avec Shaoul la manière qui a constaté qu'ils étaient des gens très, quand, qu en fait ils étaient très arzari, ils avaient des, des, des mauvaises midotes très, comment dire, contraire de Rahman, de miséricordieux ils étaient très, j'ai pas le mot, arzari, ils étaient très arzari mais on, ça c'est pas devenu Israël ça, et David Amélech, il interdit qu'on n'a plus le droit de se marier avec les Netinim, d'aucune manière, même s'ils se convertissent, d'aucune manière on pourra se marier, on ne pourra pas se marier avec eux, d'accord, ça c'est les Netinim, ils s'appellent Netinim parce que notre otam, ils les ont donnés en guise de Chotvetim et Shoah en guise de puiseur d'eau et de, de, de, de bûcheron. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatslacha comme tout cela.